Théâtre Je rêve un théâtre de chambre Ton Bruegel peindrait les volets Shakespeare les féeriques palais Et bateau les fonds couleur d'ambre Par les frilous soirs de décembre En chauffant mes doigts violets Je rêve un théâtre de chambre Ton Bruegel peindrait les volets Émoustillé par le gingembre on y verrait les crispins laids, ou a leur décharné mollet pour Colombine qui se cambre. Je rêve un théâtre de chambre. Décor Les grands oiseaux de pourpre et d'or, ces voletantes pierreries, Bruegel les pose en ses ferries sur les arbres bleus de décor. Ils vibrent, et le large essor jette un ombre au ras des prairies, les grands oiseaux de pourpre et d'or ses voletantes pierreries. Le soleil perce avec effort de ses jaunes or l'azur vert des blanches fleuries et sa lumière avive encore, les grands oiseaux de et d'or. Pierrot d'Andy Dans rayon de lune fantasque Louise les flacons de cristal sur le lavabo de santal tout pâle d'Andy bergamasque. La fontaine rit dans sa vasque avec un son clair de métal. Dans rayon de lune fantasque Louise les flacons de cristal. Mais le seigneur à blanche basque, laissant le rouge végétal et le phare vert oriental, maquille étrangement son masque d'un rayon de lune fantasque. déconvenu Les convives fourchette au point ont vu subtiliser les litres, les rôtis, les tours les huîtres et les confitures de coin, des giles cachés dans un coin tirent des grimaces de pitres. Les convives fourchettes au poing ont vu subtiliser les litres. Pour souligner le désappoint, des insectes aux bleus élytres viennent cogner les roses vitres et leurs bourdons narguent de loin les convives fourchette au point lune au lavoir comme une pâle lavandière elle lave ses failles blanches ses bras d'argent hors de leurs manches au fil chantant de la rivière les vents à travers la clairière soufflent dans leurs flûte sans anches comme une pâle lavandière, elle lave ses failles blanches. La céleste et douce ouvrière, nouant sa jupe sur ses hanches, sous le baiser frôlant des branches, étend son linge de lumière, comme une pâle lavandière. La sérénade de Pierrot un grotesque archer dissonant agaçant sa viole plate à héron sur une pâte il pince un air inconvenant soudain cassandra entrevenant blâme ce nocturne acrobate, d'un grotesque archer dissonant agaçant sa viole plate pierrot la rejette et prenant d'une poigne très délicate le vieux par sa de cravate zèbre le bédon du genant d'un grotesque archer dissonant. Cuisine lyrique. La lune, la jaune omelette, battue avec de grandes œufs d'or, au fond de l'azur noir s'endort et dans les vitres se reflète. Pierrot, dans sa blanche toilette, guigne sur le toit, près du bord, la lune, la jaune omelette battue avec de grandes d'or. Ridé comme une pomblette, le Pierrot agite très fort en poêlon et d'un brusque effort croit lancer au ciel qui paillette la lune, la jaune omelette. Arlecanade Arlequin. Porte un arc-en-ciel de rouge et verte soirée et semble dans l'or des ferrées un serpent artificiel ayant pour but essentiel le mensonge et les fourberies un porte un arc-en-ciel de rouge et verte soirée à cassandre jaune de fiel et de nombre ses seigneuries en espagne et ses armoiries car sur fond d'azur et de miel, chacun porte un arc-en-ciel. Pierrot polaire Un mirotant glaçon polaire de froide lumière aiguisée, Arrête Pierrot épuisé, qui s'en coulait bas à sa galère. Il fixe un qui s'éclaire à son sauveteur improvisé, un miroitant glaçon polaire de froide lumière aiguisée. Et le mime partibulaire croit voir un pierrot déguisé, et d'un blanc geste éternisé interpelle dans la nuit claire un miroitant glaçon polaire. à Colombine, les fleurs pâles du clair de lune comme des roses de clarté fleurissent dans les nuits d'été si je pouvais en cueillir une pour soulager mon infortune je cherche le long du l'été les fleurs pâles du clair de lune comme des roses de clarté et j'apaiserai ma rancune si j'obtiens du ciel irrité la chimérique volupté d'effrayer sur ta troison brune les fleurs pâles du clair de lune. Arlequin Brillant comme un spectre solaire, voici le très mince arlequin qui chiffonne le casquain de la servante à Trabilière. Afin d'apaiser sa colère, il fait méroter un sequin brillant comme un spectre solaire. Voici le très mince en l'aquin. La vieille, empochant son salaire, livre Colombine au facin, qui, sur un grand ciel bleu turquin, se dessine et chante l'enlève brillant comme un spectre solaire. Les nuages Comme de splendides nageoires, De célestes poissons changeants, Les nuages ont des argents, Des ors, des nacres, des ivoires. Ils s'irisent devant les gloires Mourantes des soleils, Plongeant comme de splendides nageoires, de célestes poissons changeant. Mais la nuit, sur ces barques noires, lance des pêcheurs affligeants qui, dans leurs filets émergents, prennent les endoyantes moires comme de splendides nageoires. À mon cousin de Bergam. Nous sommes parents par la lune, le Pierrot bergamasque et moi, car je ressens, on parle et moi, quand elle allait la nuit brune. Au pied de la rouge tribune, il chargeait les gestes du roi. Nous sommes parents par la lune, le Pierrot Bergamasque et moi. J'ai les verres luisants pour fortune. Je vis en terrain, comme toi, ma langue saignant à la loi. Et la parole m'importune, nous sommes parents par la lune. Pierrot, voleur. Les rouges rubis souverains, injectés de meurtre et de gloire, sommet au creux d'une armoire dans l'horreur de l'on souterrain. Pierrot, avec des malandrins, vous ravire un jour, après boire, les rouges rubis souverains, injectés de meurtre et de gloire. Mais la peur hérisse leur crainte Parmi le velours et la moire, comme des yeux dans l'ombre noire S'enflamment du fond des écrins Les rouges rubis souverains. Spleen. Pierrot de Bergame s'ennuie Et renonce au charme du vol son étrange gaieté de folle, comme un oiseau blanc, s'enfuit. Le spleen à l'horizon de suie fermente ainsi qu'un noir alcool. Pierrot de Bergame s'ennuie renonce au charme du vol. La lune sympathique essuie ses larmes de lumière au vol des nuages, et sur le sol claque la chanson de la pluie. Pierrot de Bergame ivresse de lune le vin que l'on boit par les yeux à flots verts de la lune coule et submerge comme une houle les horizons silencieux de deux conseils pernicieux dans le filtre nage en foule le vin que l'on boit par les yeux, le flot vert de la lune coule. Le poète religieux de l'étrange absinthe se saoule, aspirant jusqu'à ce qu'il roule le geste fou, la tête aux cieux, le vin que l'on boit par les yeux. La chanson de la potence la maigre amoureuse au long coup sera la dernière maîtresse de ce jambe en détresse de ce songe d'or sans le sou. Cette pensée est comme un clou quand sa tête enfonce l'ivresse. La maigre amoureuse au long coup sera sa dernière maîtresse. Elle est comme un bambou sur sa gorge danse. Une tresse et d'une étranglante caresse leur fera jouir comme un fou la maigre amoureuse au long cou suicide en sa robe de lune blanche pierrot rit son rire sanglant son gestivre devient troublant il cuve le vin de dimanche sur le sceau, tranaille sa manche et plante un clou dans le mur blanc. En sa robe de lune blanche, Pierrot rit son rire sanglant. Il frétille comme une tanche, se passe au col un coulant, repousse l'escabeau branlant, tire la langue et se déhanche en sa robe de lune blanche. Papillon noir. De sinistre papillon noir, du soleil ont éteint la gloire et l'horizon semble en grimoire noir, d'encre tous les soirs. Il sort, occulte en sans soir, en parfum trouvant la mémoire. De sinistre papillon noir, du soleil ont éteint la gloire. Des monstres gluants sous soir, recherchent du sang pour le boire. Et du ciel en poussière noire descendent sur nos désespoirs de sinistres papillons noir. Coucher de soleil. Le soleil s'est ouvert les veines sur un lit de nuages roux. Son sang, par la bouche des trous, s'éjacule en rouge fontaine. Les rameaux, Convulsif des chaînes, flagelle les horizons fous, le soleil s'est ouvert les veines sur un lit de noix roux. Comme, après les hontes romaines, ont débauché plein de dégoût, laissant jusqu'au les égout saigner ses artères malzaines, le soleil s'est ouvert les veines. Lune malade Ô lune nocturne phtissique sur le noir oreiller des cieux, ton immense regard fiévreux m'attire comme une musique. Tout meurt d'un amour chimérique et d'un désir silencieux ô lune nocturne phtissique sur le noir oreiller des cieux. Mais dans sa volupté physique L'amant qui passe insoucieux, prend pour des rayons gracieux ton sang blanc et mélancolique aux lunes nocturnes phtissiques. Absinthe Dans une immense mer d'absinthe, je découvre des pays sous au ciel capricieux et fou comme un désir de femme enceinte. La capiteuse vague teinte des rythmes verdâtres et doux. Dans une immense mer d'absinthe, je découvre des pays sous. Mais soudain, ma barque est étreinte par des poulpes visqueux et mous. Au milieu d'un glouant remous. je disparais sans une plainte dans une immense mer d'absinthe. mendiante de tête. Un panier rouge, un pli de son, balance dans ta main crispée, folle guillotine échappée qui rôde devant la prison. Ta voix qui mendie à le son du billot quand l'épée. Un panier rouge, un pli de son, balance dans ta main crispée. Borel qui veut Oh, rançon, le sang, le meurtre, l'épopée, tout en à la tête coupée, crachant sa dernière chanson, un panier rouge empli de son. Décollation. La lune, comme un sabre blanc sur un sombre coussin de moire, se courbe en la nocturne gloire d'un ciel fantastique. Et un long pierrot déambulant, fixe avec des gestes de foire, la lune comme un sabre blanc sur un sombre coussin de noir. Il flageole et, s'agenouillant rêve dans l'immensité noire, que pour la mort expiatoire, sur son cou s'abat en sifflant, la lune, comme un sabre blanc. Rouge et blanc, une cruelle et rouge langue aux chairs salivantes de sang, comme un éclair et sillonne sa visage exsangue sa face pâle est une gang tout sorce rubis repoussant une cruelle et rouge langue au cher salivant de sang. Son corps vertigineux qui tangue est comme un blanc vaisseau hissant à son grand mât ablouissant son pavillon couleur de mangue, une cruelle et rouge langue. VALSE DE CHOPIN comme un crachat sanguinolent de la bouche d'une physic il tombe de cette musique en charme morbide et dolent en son rouge du rêve blanc vive la pâle tunique comme un crachat sanguinolent de la bouche d'une physic le thème doux et violent de la valse mélancolique me laisse une saveur physique un fade arrière-goût troublant, comme un crachat sanguinolent. L'église. Dans l'église odorante et sombre, comme un rayon de lune entré par le vitrail décoloré, Perrault éclaire la pénombre. Il marche vers le cœur qui sombre avec un regard d'inspiré, Dans l'église odorante et sombre Comme un rayon de lune entrée, Et soudain les cierges sans ombre, Déchirant le soir expiré, saignent sur l'autel illustré, Comme les blessures de l'ombre Dans l'église odorante et sombre. Évocation On me donne des hystéries, Monte sur l'autel de mes vers, La fureur du glaive à travers, Tes maigres mamelles tardies. Tes blessures endolories Semblent de rougeoyeuses ouvert ouverts, On me donne des hystéries, Monte sur l'autel de mes vers. De tes longues mains appauvries, à l'incrédule univers, ton fils aux membres déjà verts, aux chairs tombantes et pourries, on me donne des hystéries. Messe rouge. Pour la cruelle eucharistie, sous l'éclair des ors aveuglants et des cierges au feu troublant, sort de la sacristie, sa main de la grâce investie déchire les ornements blancs pour la cruelle Eucharistie sur l'éclair des Or avoglants. Et d'un grand geste d'amnistie, il montre au fidèle tremblant son cœur entre ses doigts sanglants, comme un horrible et rouge hostile pour la cruelle Eucharistie. Les croix. Les beaux vers sont de larges croix où saignent les rouges poètes avoglés par les jipaettes qui volent comme des effrois. Au glaive les cadavres froids ont offert des carlates fêtes. Les beaux verts sont de larges croix où saignent les rouges poètes. Ils ont trépassé cheveux droits, loin de la foule aux clameurs bêtes. Les soleils couchant sur leurs têtes comme des couronnes de rois. Les beaux verts sont des larges croix. Supplique Au Pierrot, le ressort du rire, entre mes dents, je l'ai cassé. Le clair décor s'est effacé dans un mirage à la Shakespeare. Au mad de mon triste navire, Un pavillon noir est tissé, Ô Pierrot, le ressort du rire, Entre mes dents, je l'ai cassé. me rendra tout pour te lire, Guérisseur de l'esprit blessé, Neige adorable du passé, Face de lune, Blanc messire, Ô Pierrot, le ressort de rire. Violon de lune. L'âme de violon tremblant, Plein de silence et d'harmonie, Rêve dans sa boîte vernie, Un rêve languide et troublant. Qui donc fera d'un bras dolent, Vibrer dans la nuit infinie, L'âme de violon tremblant, plein de silence et d'harmonie, la lune d'un rayon mince et lent avec des douceurs d'agonie caresse de son ironie comme un lumineux arché blanc, l'âme de violon tremblant. Les cigognes Les cigognes mélancoliques Blanchâtres sur l'horizon noir Pour scander les rythmes du soir Font claquer leurs becs faméliques. Elles ont vu les feux obliques d'un grand soleil de désespoir Les cigognes mélancoliques Blanchâtres sur l'horizon noir. Une mare aux yeux métalliques renverse en son vague miroir ou du jour qui vient de déchoir, Louise les ultimes reliques, les cigognes mélancoliques. Nostalgie Comme un doux soupir de cristal, l'âme des vieilles comédies se plaint des allures raidies du long pierrot sentimental. Dans son triste désert mental, résonne en note assourdie Comme un doux soupir de cristal, L'âme des vieilles comédies. Il désapprend son air fatal, À travers les blancs incendies Des lunes dans l'onde agrandie, Son regret vole au ciel natal Comme un doux soupir de cristal. Parfums de bergame Au vieux parfum vaporisé, dont mes narines sont grisées, Les douces et folles risées tournent dans l'air subtilisé. Désire enfin réaliser des choses longtemps méprisées, Au vieux parfum vaporisé, dont mes narines sont grisées. Le charme du spleen est brisé Par mes fenêtres irisées Je revois les bleus Élysées où Vatteau s'est éternisé Ô vieux parfum vaporisé Départ de Pierrot Un rayon de lune et la rame en blanc nénuphar la chaloupe, il regagne la brise en poupe sur un fleuve pâle bergame. Le flot chante une humide gamme sous la nacelle qu'il coupe, un rayon de lune et la rame, en blanc nénuphar la chaloupe. Le neige roi du mimodrame redresse fièrement sa houppe comme du penche dans une coupe, le vague horizon vert s'enflamme Un rayon de lune et la rame. Quant aux mimes Absurde et doux comme un mensonge Le bleu décor italien, Aux mimes de drame ancien S'ouvre avec le vague d'un songe. Dans les lointains vapores plonge, coiffées de tulle aérien, absurde et doux comme un mensonge, le bleu décor italien. Pierrot assomme à coup de longe, Cassandra, académicien, et le rouge, masichien sur le fond du tableau, s'allonge, absurde et doux comme un mensonge. Brosseur de lune. Un très pâle rayon de lune sur le dos de son habit noir. Pierrot Villette sort le soir pour aller en bonne fortune. Mais sa toilette l'importune, il s'inspecte et finit par voir un très pâle rayon de lune sur le dos de son habit noir. Il s'imagine que c'est une tache de plâtre et, sans espoir, jusqu'au matin sur le trottoir, Forte, le cœur gros de rancune, en très-pâle rayon de lune. L'alphabet, un alphabet bariolé, dont chaque lettre était un masque, fut l'abécédaire fantasque quand mon enfance j'épelais. Très longtemps, je me rappelais mieux que mes sabres et mon casque, un alphabet bariolé dont chaque lettre était un masque. Aujourd'hui, mon cœur enjolé, vibrant comme un tambour de basque, rêve un harlequin bergamasque, traçant d'un corps arc en un alphabet bariolé. Blancheur sacré Blancheur de la neige et des signes, Blancheur de la lune et du lit, Vous étiez au temps aboli de Pierrot les palins insignes. Il vous dédiait de beaux cygnes dans la féerie en Seveli, Blancheur de la neige et des Signes, Blancheur de la lune et du lit. Le mépris des choses indignes, le dégoût des cœurs amolis sont les préceptes que je lis dans le triomphe de vos lignes, blancheur de la neige et des cygnes. Poussière rose Une fine poussière rose danse à l'horizon du matin. Un très doux orchestre lointain susurre en air de cime rose. comme une blanche rose se meurt dans le ciel incertain, une fine poussière rose danse à l'horizon du de matin. Devant, un cassandre morose fouille en balade de satin qui traverse en frôlant le teint qu'on fraîche rosée à rose. Une fine poussière rose. Parodie Des aiguilles à tricoter Dans sa vieille perroque grise, La douigne, en casaquin cerise Ne se lasse de marmoter. Sous le trait, elle vient goûter Pierrot dont sa chair était prise des aiguilles à tricoter dans sa vieille perruque grise soudain elle entend éclater les sifflets pointus de la brise la lune rit de la méprise et ses rayons semblent imiter des aiguilles à tricoter lune moqueuse la lune dessine une corne dans la transparence du bleu à cassandre on a fait ce jeu de lui dérober son tricorne le vieillard se promène morne ramenant son dernier cheveu la lune dessine une corne dans la transparence du bleu une fantastique licorne dont les naseaux lancent du feu soudain mouille de son émeu Cassandra assise sur une borne, la lune dessine une corne. La lanterne La claire et joyeuse lanterne, où vibre une langue de feu, Perrault la porte au bout d'un pieu, pour ne pas choir dans la citerne. À tout coin de rue, il lanterne et, sur le sol dépose un peu, la claire et joyeuse lanterne où vibre une langue de feu. Il ne la voit plus, se prosterne allume le petit point bleu de son allumette et, par jeu, cherche d'un geste qui consterne la claire et joyeuse lanterne. Pierrot cruel. Dans le chef poli de Cassandre, dont les cris percent le tympan, Pierrot enfonce la l'attrépant d'un air hypocritement tendre. Le Marilang langue il vient de prendre, sa main sournoise le répand dans le chef poli de Cassandre, dont les cris percent le tympan. Il fixe un bout de palissandre au crâne et le blanc s'accrépant à très rouges lèvres pompant fume en chassant de doigts la cendre dans le chef-poli de Cassandre. Décor Le soleil, comme un grand œuf rose, enlumine l'horizon gris, et des troncs d'arbres rabougris gris raturent le couchant morose. Dans la lente métamorphose Des longs paysages aigris Le soleil Comme un grand oeuf rose Enlumine l'horizon gris Une triste lumière rose brusquement Les cieux assombris Des oiseaux noirs À large cri Brise du bec Dans la nuit close Le soleil comme un grand oeuf Rose. Le miroir. Dans croissant de lune hilarante, s'échancle le ciel bleu du soir et par le balcon du moudoir pénètre la lumière errante. En face, dans la paix vibrante, du l'impide et profonde miroir dans croissant de lune hilarante s'échancre le ciel bleu du soir. Pierrot, de façon conquérante, se mur, et soudain dans le noir, rit en silence de se voir coiffé par sa blanche parente d'un croissant de lune hilarante. SOUPER SUR L'EAU Andalanguissante yole au pavillon de bleu turquin, Pierrot, Colombine, Arlequin font saigner les rouges fioles. Les femmes ont de lucioles diamanté leurs casquins, Andalanguissante yole au pavillon de bleu turquin. Enrichissant ses fans fioles, la lune lui commence Et sous un rose de madrigalise les viols. L'escalier Sur le marbre de l'escalier, Un léger froufraud de lumière Turbule en bleuâtre poussière Au tournant de chaque palier. La lune d'un pas familier Fait dans sa ronde coutumière sur le marbre de l'escalier, un léger froufou de lumière. Et Pierrot, pour devant sa pâle impérieure, posterne la blanche prière de son grand corps en espalier sur le marbre de l'escalier. de bohème. un rayon de lune enfermé dans un beau flacon de bohème tel est le féerique poème que dans ses rondelles j'ai rimé je suis un Pierrot costumé pour offrir à celle que j'aime un rayon de lune enfermé dans un beau flacon de bohème par ce symbole est exprimé ô oh, ma très chère tout moi-même comme Pierrot dans son chef blême, je sens sous mon masque grimé un rayon de lune enfermé.